Bonjour, dans ce petit tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une pyramide des âges à partir d'une table de données. Vous trouverez le lien pour télécharger la table de données sous la vidéo. Il nous faudra réaliser dans un premier temps la table de données permettant d'utiliser la fonction pyramide. C'est-à-dire que la première colonne doit être celle des hommes, puis la colonne suivante, celle des femmes, et enfin la troisième colonne, celle des catégories d'âge. Cette disposition n'est pas obligatoire, mais c'est celle par défaut de la fonction Pyramide. Puis, dans un second temps, je vous montrerai comment utiliser la fonction Pyramide pour réaliser ce graphique. Commençons. Je vais commencer par télécharger, puis mettre dans le dossier de travail de RStudio, ou de R, le script pyramide Titanic. Donc, je l'ouvre voilà donc euh, j'ai ici euh, le script que je vais suivre pour faire la pyramide des âges alors pour faire la pyramide des âges il faut installer le package pyramide ici donc moi c'est fait je l'installe pas et je vais commencer par charger la librairie puis je vais charger le jeu de données donc la liste des passagers du titanic vous trouverez euh, le fichier euh, titanic.rdata sous la vidéo. Donc je charge. Puis je vais visionner euh, le data frame titanic pour voir comment il est constitué. Donc euh, je vois ici qu'il y a 1313 observations, donc 1313 individus et 10 colonnes, 10 variables. Donc on a la classe, le sort final, le nom, l'âge, très important pour faire la pyramide. Et puis, dans une colonne, j'ai le sexe, et donc, femme ou homme. Et donc, pour chaque ligne, j'ai un individu. Et je voudrais donc, à partir de ce tableau de données, réaliser la pyramide des âges. Je vais commencer par afficher les limites max et min de la variable âge dans le tableau Titanic, donc le plus jeune à 1 an et le plus vieux à 73 ans. Je vais donc créer des catégories d'âge. Pour créer les catégories d'âge, vous avez un tutoriel vidéo. Euh, pour créer ces catégories d'âge donc j'ai ici donc les catégories d'âge qui sont créées. je vais ajouter les catégories d'âge au tableau de données Titanic. voilà et je vais visionner une nouvelle fois le tableau de données Titanic. et on peut constater que pour chaque individu est associé une catégorie d'âge, donc par exemple, le premier individu il appartient à la catégorie 25-30 ans, mais en effet il a 26 ans. Donc, une fois que j'ai cré... donc euh, découpé en catégories mes, in... mes individus, donc je les ai placés dans des catégories d'âge, je vais réaliser une table de contingence que je baptise Data Pyramide. Là aussi, vous avez un tutoriel vidéo sur les tables de contingence. J'exécute et je vous affiche dans la console, donc ici la console, le, le table de contingence. Donc là, tout se présente correctement, mais si je l'affiche dans la visionneuse, donc View Data Pyramide, donc ici, m'aperçois que c'est pas du tout les mêmes tableaux donc dans la console c'est ce que je voudrais avoir un tableau comme ceci et en réalité donc j'ai un tableau comme ceci c'est à dire que j'ai trois colonnes var 1 var 2 et puis fréquence et dans var 2 j'ai à la fois femme et homme et je veux pas du tout ce type de tableau pour faire ma pyramide, mais un tableau comme ceci, où pour chaque ligne, j'ai une catégorie euh, d'âge et puis des colonnes pour les hommes et pour les femmes. Alors, c'est normal puisque si je regarde la classe du tableau de données, donc c'est ici, et eh bien c'est une classe table, table. Et ce pas un data frame, un frame. Donc je vais le convertir en data frame, première partie. Donc ici, maintenant, j'ai mon data frame. Et puisque j'ai mon data frame, je peux extraire euh, des vecteurs. Donc un vecteur catégorie, un vecteur femme et un vecteur homme. Donc en utilisant ces lignes de code. Et je vais constituer mon data frame que je vais baptiser dataP donc première colonne il y aura les hommes deuxième, enfin, deuxième colonne les femmes et puis les catégories d'âge je vous affiche dans la visionneuse voilà ce que, ma, ma table de données telle qu'elle doit être constituée pour pouvoir utiliser la librairie pyramide donc dans la première colonne les hommes la deuxième deuxième colonne des femmes et enfin la catégorie dans la troisième comme ceci puis maintenant je vais utiliser la fonction pyramide pour réaliser une pyramide data c'est uniquement les données mint c'est le titre du graphique je décide que donc left axe donc gauche, l'axe à gauche, à gauche euh, commence à 0 et va jusqu'à 70 par tranche de 10. Pour l'axe X à gauche, Donc, je n'indique pas pour droit, right. Euh, ça sera donc une recopie de celui-ci par défaut. Je renomme le label à gauche des hommes et à droite des femmes j'exécute et donc vous avez ici à l'écran la pyramide si vous voulez l'exporter vous cliquez sur save et vous pouvez l'exporter dans différents formats alors il existe d'autres fonctions que celle de pyramide et d'autres façons de l'utiliser vous avez à taper point d'interrogation pyramide pour avoir ici et eh bien tous les arguments et paramètres de la fonction pyramide pour pouvoir coloriser différentes couleurs ici des exemples très pratiques à utiliser voilà j'espère que ce petit tuto vous sera utile, à bientôt